La sécurité sociale a apporté la sécurité et la paix à la population pour que la reconstruction puisse se faire sereinement. Tout le monde en avait grand besoin à l'époque. Bonjour Il est vrai que de 1830 à nos jours, le système de sécurité sociale en Belgique a bien changé. Aujourd'hui, nous partons alors à la découverte de ce fameux système. Tout d'abord, nous jetterons un œil sur le contexte historique. Ensuite, nous détaillerons comment fonctionne la sécurité sociale Enfin, nous verrons la sécurité sociale dans l'actualité avec une question politique. Avant la Première Guerre mondiale, la question sociale fait débat. C'est à cette époque qu'apparaissent les premiers syndicats et les partis politiques qui défendent le sort des ouvriers. Grâce à ces deux acteurs, c'est par exemple en 1850 que l'ancêtre de notre système de pension actuel voit le jour. Les années folles, ou l'entre-deux-guerres, est une période qui connaît une croissance économique sans précédent. Les méthodes de production changent, le montage à la chaîne apparaît et certains travailleurs manifestent encore pour plus d'acquis sociaux. S'il vous plaît Oui pas C'est content, pas content, pas content, pas content d'ailleurs en 1920 que l'on statue sur l'âge de la pension à 65 ans. Les allocations familiales voient alors le jour en 1930, alors qu'il faudra attendre six ans plus tard pour qu'apparaissent enfin les vacances annuelles et les congés payés. En effet, avant 1936, les vacances étaient réservées à quelques agents de l'État ou aux employés de grosses sociétés. Durant la Seconde Guerre mondiale, l'occupant nazi va supprimer les conquêtes sociales de 1936. Il faudra donc attendre l'après-guerre pour la mise en place d'un système d'assurance obligatoire. Ce système couvre alors tous les risques. Quand on parle de risques, on parle ici plutôt de chômage, vieillesse, accident de travail, maladie ou invalidité. Il accorde également aux travailleurs des allocations familiales et un pécule de vacances. Ce système s'inspire de l'État-providence. Plus sérieusement, on le nomme comme cela car c'est le principe selon lequel l'État doit intervenir pour protéger les citoyens et assurer une justice sociale pour tous. Les pensions, le chômage, les allocations, tout cela représente de l'argent. Mais d'où vient tout cet argent En réalité, il y a trois acteurs qui financent la sécurité sociale, selon un principe dit de solidarité. C'est-à-dire que ce sont plutôt les personnes en bonne santé, celles qui travaillent, qui vont donc cotiser pour aider celles et ceux dans le besoin. Ainsi, chacun contribue à un système de protection sociale qui bénéficie à tous. Ces trois acteurs sont les travailleurs, qu'ils soient salariés, ouvriers, indépendants ou employés, nous avons ensuite les employeurs, c'est-à-dire les patrons des diverses entreprises, et enfin l'État. Il y contribue en effet en donnant des subsides et en cédant une partie de l'argent récolté grâce à la TVA. Chacun d'eux paye alors des cotisations sociales. Ces cotisations sont donc prélevées en Belgique en amont. En effet, le travailleur possède un salaire brut. Cependant, cette somme ne sera pas celle qui sera versée directement sur son compte. Les cotisations sociales sont alors déduites de ce salaire. Et ce salaire réduit s'appelle en fait le salaire net. Et c'est ce salaire net qui sera alors réellement versé sur le compte bancaire. Les cotisations sociales sont versées à l'ONSS l'Office National de Sécurité Sociale. Cet organisme est en fait chargé de récolter l'argent. C'est en quelque sorte l'organisme public qui rassemble l'argent, permettant le financement de la sécurité sociale. L'ONSS ne va pas le distribuer directement aux personnes, mais plutôt à des organismes spécifiques. Par exemple, nous avons l'ONP, l'Office National des Pensions. Cet organisme est plutôt chargé de fournir un revenu de remplacement aux personnes qui ont atteint l'âge de la retraite. Et on parle ici donc de la pension. L'ONEM, l'Office National de l'Emploi, se charge lui de verser les allocations de chômage. C'est donc en quelque sorte un revenu de remplacement dédié cette fois-ci aux personnes sans emploi qui répondent aux conditions. Famifed, l'agence fédérale pour les allocations familiales, paie des revenus de complément, dont le plus connu est bien sûr l'allocation familiale, et ainsi de suite, selon tout un schéma que vous retrouvez d'ailleurs dans votre cours. Évidemment, les trois acteurs que nous avons vus précédemment ne payent pas la même cotisation sociale. Chacun paie selon un principe de proportionnalité. Le montant des cotisations sociales est donc calculé selon trois éléments. Les revenus de la personne, c'est-à-dire le salaire que l'on gagne, la situation de celle-ci si l'on habite par exemple à deux ou si l'on est isolé, et enfin le nombre de personnes à charge si l'on a par exemple des enfants. Aujourd'hui, dans les dernières décisions politiques, on choisit plutôt de reculer l'âge de la pension. En quoi cela peut bien être utile alors dans notre système C'est bien simple, selon les dernières études démographiques, l'âge moyen de la population augmente. En effet, nous vivons donc plus longtemps. Dans notre système, cela veut dire qu'il y a plus de pensionnés et que ces pensionnés vivent alors plus longtemps. L'ONP, l'Office National des Pensions, a donc plus de bénéficiaires à sa charge et a donc besoin de plus d'argent. Le financement de la sécurité sociale est une décision politique. Il faut trouver un juste équilibre entre le coût de cette sécurité sociale et le bien-être de la population. Reculer l'âge de la pension de quelques années permet alors de ne pas augmenter le nombre de pensions à payer tout en gardant des travailleurs plus longtemps. Et forcément, s'il y a donc plus de travailleurs, cela rapporte plus de cotisations. S'il y a plus de cotisations, on arrive donc à maintenir notre système en équilibre. Le système belge n'est pas parfait, il peut être critiqué. Pourrions-nous aller plus loin ou devrions-nous le réduire Un des arguments que tu as peut-être entendu dans les médias est que ce système est coûteux pour les entreprises. Il freine la concurrence mondiale entre celles-ci. Par exemple, tu n'imagines, une entreprise de chaussures belge n'est pas capable de vendre au même prix qu'une autre entreprise établie, elle, au Bangladesh. Le salaire, les cotisations sociales, les conditions de travail protégeant les ouvriers ne sont bien sûr pas les mêmes. Et cela se ressent dans le prix. Tu as peut-être en tête les États-Unis où cette conception de l'État-providence n'existe pas vraiment. Résultat, bon nombre d'Américains éprouvent de réelles difficultés à se soigner car les frais médicaux sont très élevés. Pour aller plus loin, découvre la protection sociale dans le monde. De la Bolivie au Sénégal en passant par la Belgique, trois pays, trois visages, trois réalités de la protection sociale dans le monde.